et également le rôle euh, du révisionnisme historique dans la montée de l'extrême droite. Donc, nous allons porter notre attention sur la question du cordon euh, sanitaire, de ce concept, de quoi il s'agit, si effectivement il est prêt à se rompre ou pas. Et dans d'autres pays, il y a encore savoir qui est-ce qui vote pour l'extrême droite. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur la composition de cet euh, électorat et voir également quelles sont les autres forces politiques euh, conservatrices qui sont également connectées euh, et qui s'approchent à, à l'extrême droite et euh, qui également euh, coopèrent. Et ensuite, également, la question euh, du euh, révisionnisme historique dans, dans la montée de l'extrême droite. Et non moins important, nous allons voir également quel est le rôle que jouent les intérêts financiers en arrière-plan de la montée de l'extrême droite et quels enseignements pouvons-nous tirer des théories sur le fascisme historique. Voilà, sans trop m'attarder, je passe d'ores et déjà la parole à Gala Kabash. C'est un plaisir de la voir avec nous pour ouvrir ce séminaire. Gala est une chercheuse pour Espace Marx. Euh, du groupe de travail euh, de Transform Europe. Elle est également la facilitatrice du groupe de travail sur les stratégies contre l'extrême droite de Transform Europe. Voilà, Gala, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Merci, Barbara, pour cette introduction. Je souhaiterais remercier la gauche européenne et également Transform Europe pour avoir organisé cet événement. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme dans d'autres pays, la situation en France en ce qui concerne effectivement la montée de l'extrême droite est plutôt alarmante. Nous avons plusieurs euh, événements qui euh, confirment et qui doivent euh, effectivement attirer notre attention sur la situation, euh, notamment pour la situation des euh, plus jeunes. Quand on, on voit par exemple les, euh, les jeux de matchs de, de match, football, par exemple, euh, par rapport à, à l'activisme qui porte également à l'attention de la police, des forces de police, euh, également toute cette législation qui euh, fait en sorte de pouvoir cibler euh, ces, ces groupes. Mais vous avez certaines personnes qui vous diront que ce sont effectivement des événements qui se lient les uns les autres hein, et que cet esprit républicain qui euh, va s'arrêter effectivement et qui va arrêter la nation française euh, par rapport à, à être conduite par l'extrême droite, un président d'extrême de, droite. Alors, un sondage récent qui a été publié le mois de mars de l'an passé dans un journal français, donc le journal de, de dimanche, montre la possibilité de Marie Le Pen remporter l'élection présidentielle française. Et ce sondage qui montre effectivement Xavier Bertrand ou Emmanuel Macron, donc les, les candidats conservateur et qui indique effectivement la victoire de Marine Le Pen euh, au niveau de, du candidat social euh, également des Verts ou Jean-Luc Mélenchon également du euh, de la gauche radicale. Donc, qu'est-ce que cela nous dit en termes de sondage Eh bien, on voit que le cordon sanitaire qui euh, se maintient et qui maintient effectivement Marine Le Pen euh, comme euh, en deuxième ou troisième position dans ces élections présidentielles peut-être ne, ne, ne va pas se garder comme cela. Euh, et effectivement, dans le sondage, on voit clairement que ce cordon euh, sanitaire euh, de, du Front républicain qui euh, va se rompre euh, si jamais le candidat de gauche... Euh, prendra effectivement le deuxième rond, euh, rond effectivement, de l'élection. Alors, l'électorat qui se résiste effectivement et qui vote euh, en faveur effectivement de, de la droite ou, ou d'autres, quand on veut s'opposer également au Rassemblement national, puisqu'il y a euh, effectivement cette, ce mouvement et cette culture antiraciste. Hein. Mais quoi qu'il en soit, euh, la partie de droite euh, va se mobiliser également pour euh, voter maintenant pour euh, la partie de gauche ou gauche radicale pour, par rapport également à ses opposants. Et donc, ceux-ci vont, et d'autres vont s'abstenir également de voter. Alors, ce sondage ne doit pas être vu dans son ensemble comme... Euh, étant sûre, mais parce que ça a été lancé un an, bien un an avant euh, les élections. Mais en tout cas, cela doit être analysé avec une certaine réservation parce qu'il doit être quand même pris en sérieux. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais répondre euh, maintenant à ces euh, questions, de savoir euh, quels sont les électeurs euh, d'extrême droite et est-ce que l'électorat d'extrême droite, effectivement, est un groupe euh, cohérent en tant que tel. Et Je pense que cette question est très importante parce que le Rassemblement national a a également s'est positionné également au fil des années comme ce vote de, de, de désarroi, également de parti de, de l'opposition, mais également comme un parti, un niche euh, avec ces questions très uniques. Mais aujourd'hui, on voit effectivement que les choses ont changé et qu'ils souhaite apparaître maintenant pour un parti présidentiel comme majoritaire. Et nous savons qu'effectivement, l'électorat d'extrême droite être, sont très unis par rapport à la question du nationalisme, à la xénophobie. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec d'autres questions et d'autres thèmes, hein? avec l'appui de Transform Nous avons conduit un sondage pour voir quels étaient les choix d'électorats par rapport aux dernières élections européennes également. Et cette base de données nous donne plusieurs échantillons par rapport à l'électorat d'extrême droite, avec de plusieurs caractéristiques sociales et autres. Alors, du point de vue historique, le Front national et la sa rhétorique, c'était la stigmatisation des immigrants. Ce n'est pas surprenant donc de voir dans ce sondage donc, cette hémogénie également sur la question de l'immigration et également de la xénophobie. Nous avons vérifié que 78 des, de, de l'électorat d'extrême droite considère que les immigrants viennent en France pour bénéficier justement du, du système de public et 67 considèrent que les étrangers sont une menace pour la culture, pour leur culture. Mais à part toutes ces questions de l'immigration, est-ce euh, que le rassemblement national et son électorat est, est un groupe homogène? Est-ce qu'ils peuvent se fédérer, par exemple, par rapport à un autre projet plus complet de la société? Alors, notre, nos résultats nous démontrent effectivement qu'il y a plusieurs lignes ici euh, sur plusieurs thèmes. Alors, on voit la question économique. Tout d'abord, nous savons que l'électorat d'extrême droite est plutôt divisé entre la partie libérale et qui a été qui est venu de l'anticommunisme de Marie Le Pen et son oui. idéologie avec tout un programme qui a montré la privatisation et qui reprochait effectivement l'État pour ses dépenses. Mais vous avez ensuite un autre deuxième groupe, un second groupe qui euh, vient dans, pour euh, la partie de marie Le Pen sur la proposition économique. Elle a développé donc sa rhétorique également basée sur cette subversion également des, euh, de cette lutte de classe et ce changement de conflit entre le capitalisme et la partie du travail pour les conflits par, par rapport aux petits et aux grands. Et donc cette proposition populiste qui euh, se voit également sur euh, la, le programme 2027 avec des propositions euh, pour sortir effectivement d'Europe. On voit effectivement ces sondages, toute cette opposition déjà. Et Par exemple, l'extrême droite, l'électorat, s'est divisé par rapport à l'intervention de l'État avec une partie qui est en faveur totale et l'autre qui est complètement opposée. Mais ce qui nous attire notre attention également, c'est que l'électorat d'extrême droite et le groupe électoral qui a le plus de votes, effectivement, par rapport à cette différence, par rapport à ces thèmes, à cet ensemble de thèmes, même s'il y a encore cette centralité par rapport à l'élibération, par exemple, des projets de la société. Alors, cette, ou ces divisions ne font pas partie des questions économiques. On les voit également, par exemple, au niveau culturel, des affaires culturelles. Hein et leur position également par rapport, euh, pour, uh, par rapport au mariage euh, de, de, de sexe égal. Et donc, on voit effectivement que la façon comme le Rassemblement national pour la question de l'LGBTQ euh, on voit qu'il y a cette tentative effectivement d'avoir euh, un équilibre qui est plutôt fragile, hein, mais qui s'est montré maintenant à succès. Et même si le parti en ce moment est euh, était, était connu, comme homophobe dans le passé, aujourd'hui on voit effectivement qu'il y a cette tolérance par rapport à ces minorités sexuelles. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Marie Le Pen n'a pas pris partie également dans cette démonstration contre pour avec les pour cette loi également du mariage homosexuel et donc l'électorat qui reste toujours divisé, justement parce qu'il y a ce manque de position euh, sur cette question dans le propre parti et comme nous avons vu dans notre résultat également sur, euh, sur les mêmes thèmes, hein, justement, par rapport aux questions économiques. Alors, l'homogénéité effectivement de l'extrême droite sur les questions de la sécurité, l'immigration, donne effectivement au Rassemblement national euh, cette opportunité pour l'électorat, notamment par rapport à ces thèmes euh, qui sont effectivement sur, euh, au centre du débat principal. Mais si le Rassemblement national souhaite effectivement être beaucoup plus qu'un parti d'opposition et il le souhaite effectivement, ils doivent prendre une position très claire sur les autres thèmes également. Et on voit que cette division qui est sentie également par une opportunité stratégique par la gauche pour montrer et pour voir saisir également cette division idéologique de l'extrême droite, de l'électorat d'extrême droite. Alors, ceci peut être fait en répondant à ces thèmes sur les médias, sur également le débat politique. Mais je pense que ces résultats montrent effectivement ce besoin fondamental de, pour la gauche de pouvoir se développer pour l'élection présidentielle et avoir, être plus directe également pour l'antiracisme dans son débat politique et dans son programme politique. Parce qu'on voit effectivement toute cette grande rhétorique qui promeut également ce déclin euh, idéologique et qui est de plus en plus dominant et je pense que euh, l'ADN effectivement de la gauche qui euh, est établi pour ce temps antifascisme et antiracisme, cet ethos effectivement, et pour les prochaines élections présidentielles sont une occasion également de pouvoir s'affirmer par rapport à cela, à cette ADN en tout cas. Voilà, ce sont quelques opportunités stratégiques euh, qui euh, peuvent être abordées. Voilà, et je passe maintenant la parole aux autres également, voilà, sans trop m'attarder euh, non plus. Merci, merci beaucoup, Gala. Très intéressant comme contribution, effectivement. Merci d'avoir renforcé également toute cette partie avec ces propositions stratégiques. Et maintenant, je passerai la parole à Kate, Of Left Unity Party in UK and board Alors, Kate, qui est dirigeante nationale de Left Unity, également membre du board de Transform Royaume-Uni. Kate qui organise également et co-organise la conférence non Passeran à Londres, déjà en 2019. Et cette année, avec ce format numérique. Voilà, Kate qui vient nous parler également des conclusions de la conférence et nous allons essayer de voir également ce qui se passe aux États-Unis avec tous les développements également de l'extrême droite. Je vous passe la parole, Kate. Merci, merci beaucoup Barbara, merci également pour cette invitation, également pour ce débat si important. J'allais parler effectivement des résultats de la conférence un peu plus tard, mais puisque vous avez déjà mentionné cela, on pourra peut-être aborder déjà la situation par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni. Je suis sûr que tout le monde comprend le, les conséquences justement de l'extrême droite et du besoin de lutter et de, de, de rompre avec sa narrative et son pouvoir d'état de destruction, mais également cette tendance de développement par rapport aux différentes politiques, par rapport à l'acceptation également de l'extrême droite dans son contexte politique. Et également, la semaine dernière, Financial Times qui montrait euh, quelqu'un qui disait effectivement cette augmentation de l'extrême droite qui n'est pas une menace pour les démocraties comme nous le sentions il y a euh, il y a 20 ans avec Jean-Marie Le Pen pour euh, la présidence française, Alors, il disait qu'effectivement c'est parties d'extrême droite qui ont participé pour le gouvernement, mais sans savoir euh, la fin de la démocratie. Et donc, l'idée ici, effectivement, faire en sorte que l'extrême droite puisse s'accommoder, pour ainsi dire, à ces, à ces démocraties et que les démocraties peuvent s'adapter également à ce contexte. Bien évidemment, ceci est une approche complètement erronée, non seulement parce que les forces d'extrême droite dans l'agenda la, dans politique signifient effectivement que leurs idées euh, peuvent effectivement faire partie de cette euh, de, ce, de la partie du, du, du, du général hein. et également on voit l'augmentation hein, également de cette de ce pouvoir de l'extrême droite hein, et qui euh, peut également façonner la reine politique. Et on nous voit exactement ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Et juste récemment, nous n'avions pas effectivement ces partis d'extrême droite dans notre pays avec un support significatif. Et le référendum euh, britannique a montré effectivement cette montée du nationalisme, xénophobie, également xénophobie et d'autres et les migrants qui maintenant sont culpabilisés également par rapport à tout ce qui se passe, hein, plutôt que également les, les politiques néolibéralistes, par exemple. Hein. Et donc, la, le parti de Brexit également qui... Et comme un véhicule pour cette expression de ce que étaient les politiques de haine, mais jamais ils ont avancé effectivement en termes d'électorat, parce que d'une partie, le Royaume-Uni effectivement a avancé avec ce système politique, mais parce que et également l'agenda nationalisme anti-immigrant qui a été abordé également par la partie conservateur et qui a été apporté également par euh, Boris Johnson. Donc on peut voir effectivement ce qui se passe au Royaume-Uni. Et la gauche euh, a reçu un appui plutôt significatif également avec Jérôme Colby, par exemple, et la façon comme nous puissions avancer avec la partie radicale en Europe, hein, et qui a permis au Royaume-Uni également d'avancer avec euh, son parti, et qui essaie de casser, effectivement, de rompre avec euh, la partie démocratique également. Et ceci a aidé, effectivement, à créer les conditions également d'avancer pour la partie euh, de l'extrême droite. Et donc, qui sont responsables par cet échec hein, et avancés avec d'autres alternatives également pour l'extrême droite. Alors, comme nous savons, il a été également euh, échoué par rapport à son propre parti, euh, par rapport aux différents médias. Il a également un, quasiment un sabotage avec des allégations également dans cet thémisme. Mais le résultat, effectivement, euh, avec... Euh, le Parti des travailleurs euh, qui a avancé avec son agenda politique et, et également une politique d'antimigration. Mais ils n'ont pas réussi effectivement à avancer avec les attaques euh, de la partie des droits démocratiques. Et donc on voit maintenant que ce leader euh, du Parti des travailleurs, en disant qu'il souhaite avancer avec euh, la partie nationaliste et hein, dans des domaines là où effectivement le Parti des travailleurs a perdu effectivement par rapport aux conservateurs également et notamment ce terrain par rapport à la loi également anti-immigration. Et donc, on voit effectivement quest ce qui peut être fait par rapport à cela. Et plutôt que cela, on fait des concessions maintenant par rapport à la narrative extrême droite. Donc, ce n'est pas juste une absorption automatique des idéaux de l'extrême droite par rapport à notre système, là où la démocratie qui doit avancer également, mais c'est plutôt une politique de l'extrême droite qui avance et qui doit être maintenant euh, échoué et, par rapport à cette défaite et de ce que l'on voit un petit peu partout. Et en refusant cette, cette partie-là que ce soit effectivement du paysage euh, politique, il est important de comprendre que quand l'extrême droite puisse faire cette partie isolée plutôt qu'en collision avec d'autres et qu'il devient plutôt maintenant quelque chose qu'on voit en Hongrie, par exemple, ou même en Pologne, et on voit effectivement que ceci n'a pas trop d'opposition par rapport euh, à la politique internationale. Avec les élections régionales également en France, euh, on a vu effectivement des modèles plutôt intéressants. Le Rassemblement national qui n'a pas réussi effectivement à gagner des régions et Macron maintenant et qui répond à ces questions. Et on voit effectivement ce qui s'est passé avec les coalitions de la gauche, notamment avec ces partis de gauche qui se sont bien passés. Et Le Pen maintenant qui part des partis, surtout dans la partie sud, hein, mais qui a été également, euh, qui a échoué notamment avec cette partie de confrontation contre le CN et on voit effectivement les autres partis avec les alliances et les autres candidats qui euh, n'ont pas laissé euh, avancer avec euh, ce qui s'est passé et c'est ce que Gala vient de souligner également et ça c'est important de tenir en compte hein, par rapport à cette situation donc plusieurs débats sur le futur également du cordon sanitaire également par rapport à l'extrême droite et qui apparemment est un succès notamment dans la partie sud de la France mais à la fois on voit qu'il y a également euh, qui ne réussit pas dans certaines parties d'Europe et ce sont des indicateurs dans les deux directions, de, de, dans les deux voies. On voit par exemple qu'au mois de mars cette année, la majorité des partis également dans le parti catalan, par exemple, pour le cordon sanitaire contre Vox, par exemple, et l'accord avancer avec, de, de coordonner également les partis d'extrême de, de droite. Mais également par rapport au Transforme Royaume-Uni, Fabien Falgoreto qui a expliqué effectivement comment ce cordon sanitaire pouvait avancer également, par exemple, euh, au Portugal, même s'il y avait eu cet accord avec l'extrême droite de, du parti euh, Chega euh, et sa majorité également. Alors, d'autres euh, arrangements peuvent être faits justement pour éviter cette victoire, mais l'extension de ce problème politique est tellement euh, forte que cela demande effectivement des solutions politiques. Et une force politique qui a plusieurs manifestations et des plusieurs expressions de la gauche doit effectivement montrer comment avancer avec ce travail antifasciste en tant que priorité. Et je vais conclure par par mais j'espère avoir euh, et répondre à, aux questions également et de rajouter également... Euh, comment cette conférence, non pas dan avec d'autres suggestions et d'autres feedbacks euh, également de la conférence que nous avons eue dans le passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Kate. Très bien, nous allons avoir effectivement, euh, nous allons parler avec des propositions très concrètes. Et j'invite également. Tous nos euh, participants à utiliser également la messagerie pour euh, poser vos questions euh, à nos orateurs. Utilisez la plateforme Zoom. Donc, sur votre droite, vous avez la colonne donc, messagerie pour poser vos questions. Et je vais passer maintenant à la parole à Esther. Um, Esther Aparta. Une professeure associée à l'université Eötvös laurent du Budapest et traitant du populisme de droite dans l'est de l'Allemagne et de l'Hongrie. Nous allons voir donc, qu'elle va nous parler du populisme de droite dans l'est de l'Allemagne et de l'Hongrie. Et elle s'engage de plus en plus maintenant avec la question de la classe industrielle également et la partie du populisme également, que ce soit pour l'Est de l'Allemagne et pour l'Hongrie. Voilà, Esther, je vous passe la parole. Merci. Merci, merci infiniment de me donner la possibilité de prendre la parole ici. J'aimerais revenir sur ce que Gala et Kate viennent de dire. La référence qui a été faite à l'Europe de l'Est, notamment la Hongrie et la Pologne, effectivement, je pense que nous pouvons dire que ces parties, effectivement, ont connu une recrudescence. Dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai eu l'occasion de me pencher sur le comportement de la classe ouvrière. Je voudrais dire évidemment que ce n'est pas une découverte. La gauche a perdu en partie déjà ce combat dans ces pays. Et Effectivement, nous avions des villes en France qui étaient vraiment des forteresses communistes en France et nous avons vu que les travailleurs, malheureusement, se sont tournés vers le Front national. Je peux par exemple citer David Austin en 2005 qui avait dit que les travailleurs, en fait, se sentaient vraiment trahis euh, par le capitalisme, l'intelligentsia néolibérale. Ils se sont également euh, détournés de la coalition dans laquelle la gauche se trouvait et se sont tournés vers des mouvements plus fascistes. Je voudrais essayer peut-être de... Vous parlez du contexte plus général en Hongrie et j'aborderai ensuite ma recherche. En ce qui concerne la Hongrie, je voudrais me pencher dans un premier temps sur le domaine culturel, économique, social. Dans le domaine économique, nous avons le travail de recherche de Gabo Chéline, Adam Fabry, hôtel Landol, qui avance. qu'il y a eu une coalition entre les mouvements autoritaristes et les néolibéraux. Ils étaient et leurs propos en présentant des statistiques, on sait que Victor Orban est un grand ami des plus grandes multinationales et donc on le voit dans sa rhétorique, il est peut-être contre le néolibéralisme, mais en réalité, dans les faits, concrètement, il soutient ces politiques néolibérales. Orban, dans un premier temps, a eu beaucoup de succès puisqu'il a pu vraiment unir les différentes forces Comme nous l'avons vu également dans le cadre de l'Union européenne, il était libéral, puis il est parti plutôt vers le centre droite, puis il s'est éloigné à nouveau et maintenant on peut vraiment le décrire comme étant un leader politique d'extrême droite. Voilà donc ce que je peux dire sur le plan politique. En réalité, il a essayé de corrompre d'autres partis. Dans le système électoral actuel, on voit que l'opposition est quand même présente. L'opposition est unie. Nous voyons que, effectivement, il s'adopte des positions assez radicales et assez extrêmes, mais au moins... Au moins, je dirais que nous avons quand même la présence des partis d'opposition, puisque Orban, lui, avait pour intention de créer un système politique avec un seul parti. En outre, je dirais que Victor Orban a exploité la situation dans laquelle les citoyens européens étaient très déçus de la privatisation et donc il s'est vraiment là introduit dans cette brèche, il a utilisé ce sentiment général de déception et ce sentiment de déception a mené également à un sentiment de frustration parmi la population. Orban a introduit euh, ce terme de, de lutte contre euh, la libéralisation. Dans mes travaux de recherche, j'ai eu l'occasion également d'analyser ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est en 2002, en 2003, ce qui s'est passé ensuite 15 ou 16 ans plus tard. Au début des années 2000, en Hongrie, les travailleurs étaient toujours très amers par rapport aux changements de régime. Ils avaient vraiment le sentiment que tout était en déclin, que le secteur des industries connaissait un déclin, qu'il y avait vraiment une désintégration des, des usines, notamment, donc ils se montraient toujours très amers par rapport à ces changements de régime et donc je pense que les leaders politiques ont, ont exploité ces sentiments. En ce qui concerne le domaine idéologique, maintenant, après un changement de régime, à la fois les libéraux et le parti de Orban sont tombés d'accord sur une approche très forte anti-communiste. L'antifascisme a survécu pendant quelques temps. Mais je dirais qu'il y a maintenant un autre phénomène. On essaye d'établir un parallèle entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est. On essaye vraiment euh, d'isoler certains événements du contexte général. On essaye vraiment de les isoler du contexte global, du contexte général. Peter Herbin, par exemple, dans un article a parlé vraiment euh, de l'extrême de l'extrême. Et dans le cadre de mes travaux de recherche, j'ai pu confirmer qu'au début des années euh, 2000, les travailleurs avaient peut-être quelques approches ou quelques sentiments anti-immigration, par exemple, mais ils ne le disaient pas clairement et ouvertement. Les jeunes euh, voulaient utiliser ces arguments en matière de migration, en matière de Rome, par exemple. Ils voulaient vraiment mettre l'accent sur le fait qu'ils appartenaient à la majorité de la société. Il n'avait vraiment pas honte, en fait, d'utiliser tous ces stéréotypes, de dire que la criminalité était essentiellement l'œuvre des gitans, par exemple, ou des roms. Alors, pour conclure, dans le travail de recherche de Gabo Schelling, je sais que c'est un sujet qui a été abordé, il a rédigé un livre très récemment. Il y a justement un, un chapitre qui porte sur son propre travail de recherche. On peut peut-être généraliser ceci à l'Europe de l'Est. En tous les cas, en Hongrie, nous avons la preuve que les différentes catégories de classes sociales ont vraiment été criminalisées. Les travailleurs n'ont plus envie d'être considérés comme justement la classe ouvrière comme les travailleurs. C'est la raison pour laquelle eh bien ils n'ont pas d'autre moyen d'exprimer leur appartenance à la société que d'exprimer leur appartenance à un parti politique. Ils sont hongrois, ils ne sont pas migrants, ils ne sont pas gitans, ce ne sont pas des Roms, ce ne sont pas euh, des gens du voyage, ils s'expriment en tant que véritables hongrois. Nous avons vu qu'au niveau du socialisme, en dépit des efforts consentis par justement ces forces socialistes, eh bien, la Hongrie reste un pays extrêmement conservateur, malheureusement. Nous le voyons par rapport aux valeurs de la famille, par exemple. Et Victor Orban exploite justement euh, ces modèles reposant sur la famille, le modèle euh, patriarcal, par exemple. Ce sont vraiment là, les valeurs mises en avant par euh, euh, Victor Orban, c'est peut-être une façon évidemment de lutter contre les partis d'opposition, mais je dirais que c'est une façon également de faire appel à ces vieilles traditions conservatrices, et on touche comme ça la corde sensible parmi la population hongroise. Merci, merci beaucoup, Esther, pour cette perspective très intéressante dans la réalité politique en Hongrie. Merci infiniment d'avoir mis le doigt également sur des points plus généraux et des observations plus générales liées à l'extrême droite. Nous allons de toute façon vous donner la parole dans... Euh, un deuxième tour de prise de parole un petit peu plus tard. Si vous le voulez bien, maintenant, je voudrais donner la parole à Walter Bayer, qui a un doctorat en économie, parti communiste euh, d'Autriche, euh, jusque 2006, De 2007 à 2020, vous avez été le coordinateur politique du réseau Transform Europe. Walter, je vous en prie, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Barbara. Alors, en préparant mon intervention... Je me suis souvenu vraiment de ce soulagement après les élections européennes en 2019. Effectivement, les partis d'extrême droite avaient vraiment obtenu des résultats en dessous des attentes. Euh, les commentateurs avaient dit qu'effectivement il y avait eu de grandes pertes encourues par les conservateurs et que forcément cela avait été compensé par euh, les Verts et que tout semblait être sous contrôle. Après la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017, lors des élections présidentielles, nous avons vu ce qui s'est passé également au niveau des élections européennes et il nous semblait que vraiment l'essor de l'extrême droite avait été stoppé ou ralenti. Cependant, nous avons vu ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, avec Salvini par exemple, il a quand même été possible de mettre sur pied un groupe de 73 parlementaires européens et de nouveau, nous avons vu qu'il s'agissait là vraiment de fusion entre les différents groupes d'extrême droite en Europe. Malheureusement, les aspects qualitatifs de cette, de, cette, de ce rassemblement ont été observés. Nous pouvions parler d'une consolidation de l'organisation, ce qui signifiait un groupe assez uni au niveau du leadership, mais également une victoire idéologique du noyau dur de ce groupe Nation et Liberté. Depuis lors, que s'est-il passé En quelques mots tout simplement, le Brexit. Le Brexit a vraiment exacerbé les vulnérabilités de l'intégration européenne face au populisme nationaliste. Dans plusieurs pays, nous l'avons déjà dit, le fameux cordon sanitaire euh, s'est effondré. Les partis d'extrême droite ont réussi à rentrer dans la coalition gouvernementale dans certains pays. Même là euh, où ils ont échoué parce qu'il y avait euh, des accusations de corruption et d'incompétence, comme ce fut le cas en Autriche, eh bien, malgré cela, ils ont réussi vraiment à euh, rebondir d'une certaine façon. Et nous voyons qu'on ne pense plus tellement à ce qu'ils ont pu réaliser, mais c'est surtout le soutien, le soutien apporté, ce que l'on entend dans les médias, le climat idéologique général également, qui tourne de façon radicale vers la droite. Les gouvernements de droite, nous l'avons vu en Pologne, en Hongrie ont eu un impact évidemment sur le respect des droits de l'homme, sur la condition des femmes. Nous voyons qu'ils rejettent l'agenda européen puisque quelque part, ils ont quand même obtenu leurs objectifs en matière de migration, par exemple. Les progrès les plus récents dans cette stratégie ont été euh, vus la semaine dernière, vendredi, puisque les dirigeants de 16 partis ont signé une déclaration pour l'avenir de l'Europe. Ils ont ainsi jeté les bases de la collaboration au niveau du Parlement européen également. Kaczynski, Orban, Salvini en Italie, Marine Le Pen en France, le président également du parti Vox en Espagne, le leader du Vlaams bloc en Belgique euh, sont pendant en Autriche et au Danemark. Depuis euh, ou étant donné que cette euh, fusion assez importante doit être prise en compte, nous pouvons maintenant compter les sièges auxquels il pourrait avoir droit entre 120 et 130. Il pourrait devenir peut-être un des groupes les plus importants au Parlement européen. D'un point de vue qualitatif, maintenant, de nouveau, nous voyons ici ce programme vraiment de l'ancienne Nation et Liberté qui offre le contenu et la stratégie sous-jacente à cette déclaration commune. Ils ne remettent pas en cause les traités, mais ils disent que les politiques actuelles de l'Union européenne débouchent sur un super-État qui met à mal les traditions européennes qui va à l'encontre des principes et qui empêche les nations d'exercer leur pouvoir souverain. L'extrême droite veut défendre la tradition judéo-chrétienne de l'Europe. C'est une construction raciste que l'on retrouve également dans les programmes de la droite conservatrice. L'Europe doit rester une communauté de nations souveraines protégées par des mécanismes, y compris la participation de la Cour constitutionnelle, ce qui représente une référence faite à la Cour constitutionnelle allemande. l'année dernière a mis tout en œuvre pour interpréter la législation européenne. Pourquoi ces déclarations sont-elles euh, importantes? Pourquoi devons-nous en tenir compte? Je dirais que dans un premier temps, ce sont des propositions euh, euh, bien, euh, bien faites qui euh, ciblent la politique générale européenne. Nous voyons que cette narrative soutient la vision d'extrême droite habituelle qui repose sur une vision raciste euh, qui met en avant la suprématie blanche. Je pense qu'il s'agit là d'un projet vraiment d'hégémonie. Euh, nous voyons ici euh, euh, ces positions très, très claires. On voit qu'il y a une avancée progressive, on essaye de conquérir différents postes clés Lorsque l'extrême droite est arrivée sur la scène européenne, plusieurs observateurs ont dit que voilà, ce n'était peut-être pas agréable, mais ce n'était pas vraiment une menace, ce sont des nationalistes. Comment pourrait-il un jour devenir une force européenne unifiée Le paradoxe ici, Eh bien, nous le voyons. Il y a effectivement un nationalisme euh, très clair, on voit ces positions radicales, mais visiblement, ils ont quand même réussi à trouver un moyen de s'unir. Pour terminer, dernière conclusion. Ce dont nous avons besoin, à mon sens, c'est de réaliser une évaluation très claire de ces nouveaux ennemis. Nous devons vraiment être bien conscients du sérieux du projet qu'ils représentent. C'est une alternative, effectivement, dont il faut tenir compte. Nous voyons que l'essentiel des propositions d'extrême droite repose sur le nationalisme, la suprématie blanche. C'est vraiment très codifié, cela fait partie de l'héritage judéo-chrétien. Nous voyons également la montée de ces mouvements d'extrême droite. Nous devons être très prudents. Nous avons vu euh, les historiens hongrois euh, et polonais qui ont analysé cette situation. Ils savent très bien que l'essor de l'extrême droite au pouvoir dépend de la profondeur de la crise qui pourrait justement avoir un impact sur ce que pensent les populations. Ensuite... Puisqu'il faut encore être en concurrence avec le néolibéralisme qui, parfois, n'a vraiment plus de pouvoir, on doit s'adapter à la crise également. Il est important de créer de nouveaux partis, de voir ce que nous pouvons faire avec les partis tels que les Verts, par exemple. Troisièmement, cela dépend également de la gauche socialiste. La gauche socialiste, effectivement, est en concurrence avec l'extrême droite dans les élections, mais cela ne suffit pas. L'élément essentiel, c'est vraiment de bien comprendre ce néolibéralisme autoritaire, ce néofascisme. Ce ne sont pas uniquement des phénomènes pathologiques qui émergent des classes les plus faibles. Je pense que c'est tout simplement dû au déclin d'autres idéologies. Nous ne sommes pas uniquement en train d'être en concurrence ici au niveau de la politique, mais également au niveau culturel et au niveau intellectuel. Et c'est notre façon d'interpréter la crise qui est importante. Et donc tout cela a un impact sur la dimension européenne. Effectivement, l'Union européenne ne va pas pouvoir poursuivre avancer comme cela de façon non démocrate. Alors, quelles sont les alternatives Que voulons-nous Est-ce que nous voulons une Europe qui soit complètement détruite, déchirée par ses nationalismes Voulons-nous une Europe qui repose sur cette idée de la suprématie blanche qui va être en concurrence avec d'autres superpuissances militaires, par exemple est-ce que nous voulons effectivement que nos frontières soient fermées Cela va aggraver la crise. Voulons-nous une Europe reposant sur la solidarité Et là, je pense que ce concept doit encore être élaboré et doit encore être entériné par le, la gauche, par les syndicats. Effectivement, il s'agit là d'un combat intellectuel, culturel, et nous devons entrer justement dans ce débat intellectuel et culturel si nous voulons vraiment éliminer le néofascisme du pouvoir. Merci, merci infiniment Walter pour cet aperçu vraiment très exhaustif. Merci beaucoup d'être revenu sur les tout derniers développements au niveau des partis d'extrême droite au sein de l'Union européenne. Merci également d'avoir abordé quelques perspectives stratégiques. Bien, nous allons maintenant rendre la parole à nos panélistes, puisque je vois qu'il y a une question qui a été posée jusqu'à présent. Et nous aurons la possibilité, effectivement, de l'aborder dans le deuxième tour de parole. Je voudrais maintenant donner la parole à Gala. Vous avez la possibilité, Gala également, de répondre et de réagir à ce que les autres panélistes ont dit, bien entendu, parce qu'on a parlé de la France, hein. Kate et Esther ont parlé de la France également. Donc, voilà, je vous en prie, quelques mots sur euh, les perspectives stratégiques. Merci, merci beaucoup euh, à mes deux collègues d'avoir parlé des dernières élections régionales. Je pense qu'effectivement, nous devons en parler. En dépit de la campagne qui a eu lieu sur le thème de la sécurité, même si ce n'est pas là une compétence régionale, la sécurité n'est pas une compétence régionale. Or, nous avons vu que toutes les campagnes tournaient autour de ce thème de la sécurité. Donc, en dépit de ces campagnes, effectivement, cela a pu placer le Rassemblement national dans une très bonne position. En fait, ils ont perdu plus de la moitié de leur électorat, si nous les comparons par exemple aux dernières élections. Je pense qu'ils avaient à peu près 3 millions d'électeurs et en 2015, ils étaient à 6 millions d'électeurs. Dès lors, la question serait la suivante. Est-ce qu'il y a là un signe de déclin de l'extrême droite ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une perte de mobilisation le taux de participation n'a pas dépassé les 32% et l'électorat d'extrême droite, en fait, ne sont pas spécialement connus pour être très, très mobilisés euh, dans ces élections. Donc, je dirais que c'est une question effectivement importante, comme Walter et Kate l'ont dit. Ces mauvais résultats euh, engrangés par le Rassemblement national ne peuvent pas évidemment cacher les victoires culturelles remportées par l'extrême droite. Euh, ce sont des victoires culturelles, euh, nous les voyons très bien dans les médias et nous les voyons également dans le camp de la gauche parce que quelques dirigeants politiques ont adopté une rhétorique nationaliste comme Manuel Valls par exemple. Voilà, ce n'est peut-être pas un très bon exemple. Manuel Valls a vraiment une image très, très dangereuse euh, par rapport aux musulmans, par rapport aux migrants. Or, euh, il appartient au Parti socialiste. Donc, voilà, je pense qu'on voit qu'il adopte cette rhétorique nationaliste. Euh, d'une part, il part quand même à la recherche euh, des électeurs d'extrême droite, donc il faut vraiment être très prudent par, a par rapport à cela. Et je pense qu'on peut vraiment parler d'une victoire culturelle de l'extrême droite. Effectivement, les résultats des élections régionales euh, sont porteurs d'espoir. Parce qu'ils nous ont montré que nous, en tant que camp progressiste, eh bien, nous ne devons pas choisir entre les mauvais ou le mauvais et le pire. Nous voyons qu'il y a là quand même une proposition très forte de la gauche. Elle est envisageable en tous les cas et elle peut être portée de l'avant. Nous n'avons pas nécessairement à, à choisir entre ces deux extrêmes. Voilà. Je voudrais vraiment terminer ici par une touche, par une note d'espoir par rapport à ces élections. En ce qui concerne maintenant les opportunités stratégiques, si nous voulons vraiment euh, analyser la situation et voir qu'ils ont des bases vraiment très solides. Je me souviens, il y a deux ans, il y avait une conférence organisée par la droite, la droite libérale et l'extrême droite. Elle était menée par Marion Maréchal-Le euh, Pen, la nièce de Marine Le Pen. Et donc, ils avaient réussi à rassembler toutes ces personnes représentant euh, les sociétés. Euh, certaines sphères politiques, médiatiques également ils étaient présents et lors de son discours d'ouverture, Marion Maréchal-Lepel le avait parlé justement de cette hégémonie culturelle et de cette victoire culturelle, donc ils suivent cette stratégie, effectivement, et je veux dire qu'ils remportent un certain succès euh, tout de même. Ils avaient de très bonnes positions dans les médias. Donc, voilà, on les retrouve dans le même domaine. Je pense que le travail que nous sommes en train de réaliser avec Transform, le fait de créer des coalitions, de médias alternatifs, eh bien, ça, c'est certainement une très bonne réponse. Sur... Un autre projet également qui pourrait avoir un impact important. Je pense qu'il serait primordial de suivre l'extrême droite. Il y a quand même pas mal de cercles qui suivent de près ce que fait l'extrême droite. Et au sein de Transform, eh bien, nous essayons vraiment de rassembler tous ces groupes, toutes ces personnes dont la tâche est de suivre de près les activités de l'extrême droite. Alors voilà, ça peut être des groupes antifascistes, par exemple, des identifications de groupes violents, par exemple, ou l'identification d'organisations particulières, des réseaux internationaux d'extrême droite, des coalitions d'extrême droite, leurs liens avec des groupes violents. Je pense qu'en tant que transforme, eh bien, nous aimerions vraiment unir nos forces et nous aimerions proposer une plateforme permettant à tous ces groupes de se réunir, d'échanger de bonnes pratiques, d'échanger des informations par rapport à ce qu'ils observent. Et je pense que cela rejoint ce que Walter a dit. Il est important vraiment de suivre également les activités de ces groupes de parlementaires européens d'extrême droite de façon à avancer des arguments très forts euh, par rapport à toutes ces politiques. Donc il faut vraiment être très ouvert, très conscient de ce qui se passe par rapport aux activités et aux travaux réalisés par ce groupe de parlementaires européens d'extrême droite. Je pense que cela permettrait d'avoir un impact important et je serais ravie d'apporter ma contribution et de travailler avec tous ceux et celles qui suivent de près justement ces activités de l'extrême droite. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Gala. En ce qui concerne la victoire culturelle et l'hégémonie dont vous venez parler de l'extrême droite, euh, comment évidemment y faire face? Effectivement, on voit que les, la presse, les médias, le domaine culturel, euh, on partage également ces, cette idée hein, de Nopasaran et je pense que Kate maintenant va prendre la parole sur ce sujet. Nous aimerions également euh, partager euh, ces activités culturelles. Et d'ailleurs, nous verrons directement après euh, ce séminaire. Je vous passerai une petite vidéo. Vous verrez ce que a réalisé un groupe de comédiens en Autriche. Vous verrez leur production euh, théâtrale. Ce sera une petite vidéo que vous aurez la possibilité de voir si vous en avez le temps après euh, ce webinaire. Et eh bien, je vous invite à rester connecté un petit moment. C'est un petit film. Et euh, vous verrez euh, ainsi leur euh, euh, œuvre théâtrale. Très bien. Sans plus attendre, maintenant, je voudrais passer la parole à Kate. Oui, merci. Merci beaucoup. Vraiment très, très intéressant ce que je viens d'écouter, de, de, de la contribution de mes camarades. Il est très intéressant également de, de, de penser, comme d'ailleurs disait Barbara, nous avons eu il y a deux ans notre conférence N'en passant euh, à Londres, avec la participation de plusieurs pays européens, probablement les, les plus grandes délégations de l'Hongrie, notamment. Et nous avons eu plusieurs jeunes euh, donc il y a deux ans qui étaient vraiment très impliqués dans ce processus pour la question de l'éducation, etc. Et ensuite, nous nous sommes dit que nous pourrions organiser une deuxième conférence cette année, peut-être à Berlin, mais suite à la pandémie, nous n'avons pas été en mesure de le faire et donc euh, nous allons continuer dans cet événement toujours en ligne hein. euh, et on peut effectivement obtenir cette participation également de façon plus facile en tout cas. Quoi qu'il en soit, la possibilité de se rencontrer en présentiel, de faire notre réseautage, de pouvoir approfondir des questions, de débattre nos idées, etc. Ça, c est, c est, c est, ce n'est pas remplaçable, effectivement. Et, et nous, nous espérons avoir peut-être la conférence de Berlin le printemps prochain. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons en parler pour essayer de voir quel sera le champ de programme, etc. Mais quoi qu'il en soit, le groupe de travail, avec avec le parti de la gauche européenne qui, maintenant, est en train de tout préparer. Et nous sommes effectivement... C'est un projet que nous appuyons. Donc, si jamais des personnes souhaitent apporter leur contribution, eh bien, n'hésitez pas, nous sommes très ouverts, étant donné qu'il y a plusieurs aspects pour cela. et c'est un des aspects que nous avons justement retiré de la conférence de Londres, c'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux sur lesquels l'extrême droite opère effectivement, que ce soit au niveau du gouvernement, nous avons vu ça également dans les manifestations de, de, de rue, les coups de violence également de euh, l'administration Trump avec le Congrès, ce qui s'est passé au Congrès, etc. Donc, toute cette diversité également d'événements, de manifestations de extrême droite de violence et donc nous devons être très attentifs à cela. Et également, en fait, ce que... Ils ont également leur propre message, c'est-à-dire avec les éléments centraux euh, par rapport à cet élément traditionnel, l'anti-immigration, euh, toute la partie également conservatrice. Et Au fil des cinq dernières années, nous avons déjà vu que cette narrative s'est élargie du point de vue idéologique avec euh, des messages anti-élite, avec euh, cette, ce conservateur également au niveau de leur message très radical. Hein. Et, ce sont des aspects fondamentaux également et un danger que l'on voit que ce soit également anti-scientistes, anti, et anti expertes etc., donc par rapport à ce qui s'est passé maintenant, et élargi, exacerbé par la pandémie. Et donc, nous sommes effectivement, euh, on voit que nous sommes anti-confinement, anti, anti, -confinement, anti des démonstrations effectivement, et des démonstrations qui ont été conduites par l'extrême droite. Et je pense que tout ceci a un impact également sur la partie culturelle, et c'est fondamental également sur notre travail. Et donc, nous devons également être, nous mettre d'accord par rapport à des points qui ont été soulevés par Walter, euh, donc avoir des débats, des débats culturels également, et là, notre contestation qui doit continuer. Et donc, le mouvement qui se pose maintenant par rapport à l'extrême droite doit opérer à différents niveaux. Et ce que nous essayons de maintenant, euh, lors de la première conférence euh, non pas celle là savoir comment plusieurs organisations qui se sont jointes en nous et nous souhaitons appuyer la conférence, nous souhaitons participer, différentes perspectives, différentes façons d'organiser. Donc, être ouvert à de nouvelles coalitions est important, de nouvelles alliances éventuellement, c'est fondamental. Et ça, je le dis également de ce que nous voyons au Royaume-Uni, mais je pense que ça se produit dans d'autres pays européens. Les jeunes maintenant euh, qui sont de la gauche et qui essaye effectivement de d'être de lancer un débat politique de façon très progressive également. Et on voit effectivement de ce qui se passe par rapport à l'opposition, par exemple, aux différentes législations également du gouvernement, par rapport à, à la xénophobie, à la, ce qui se passe également en Palestine, etc. Et donc, ils sont en train de développer leur propre façon également de travailler et euh, également d'avoir des organisations. Et maintenant, nous essayons de voir comment nous pouvons euh, les recevoir, mais nous devons être toujours très ouverts et euh, respectueux à ces nouvelles façons de s'organiser. Ce n'est pas parce que nous allons avoir 100 de réussite que les autres ne peuvent pas parvenir également à nous aider, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître effectivement les choses positives et notre travail. Et Gala qui disait également au sujet des médias, utilisons les médias pour les moyens de communication de façon efficace. Et ça, c'est un très, très grand défi également pour la gauche européenne. Et on voit que l'extrême droite, qui est de plus en plus technologique, et les réseaux sociaux et les médias sont une forme également de pouvoir avancer avec leur message politique, et bien avancer d'ailleurs euh, par rapport à la gauche, par exemple, que ce soit en Amérique avec le mouvement progressiste également, mais c'est également avec toutes ces nouvelles technologies. Et donc, nous sommes une vingtaine d'années en arrière, il me semble. Et donc, euh, par rapport à ce que fait l'extrême droite euh, en termes de réseaux sociaux, donc tout ceci doit être discuté et de voir l'urgence de parler cela. Nous avons fait effectivement de belles choses avec des bonnes réunions, avec des bons débats, mais on ne voit pas encore les choses sur le terrain. Pourquoi Eh bien, parce que nous ne le faisons pas, nous n'avançons pas de façon euh, effective, hein, notamment vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, etc. Et donc, il est important d'apporter cet élément également. Et les choses s'empirent ici euh, au Royaume-Uni. Et donc, nous devons effectivement avancer davantage. Et juste pour conclure maintenant, euh, ce que disait Barbara, à la question de l'internationalisation également de l'extrême droite, eh c'est quelque chose que la conférence également se penche dessus, justement pour voir, euh, notamment avec ce qui s'est passé euh, pour l'administration Trump également. Et là, on voit que l'extrême droite est de plus en plus internationale, plus organisée et... Et Steve Bannon, qui a été un effectivement, des perpétrateurs également pour cette internationalisation. Et, et cette internationalisation sera et continuera certainement du point de vue de l'extrême droite. Et donc, nous devons identifier effectivement les éléments et les leçons que nous pouvons retirer de la conférence passée et planifier tout cela ensemble pour être encore plus efficace, pour pouvoir confronter également la droite, parce que nous savons que ce sont des problèmes qui ne peuvent être uniquement résolus au niveau national. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir augmenter notre performance. Et ceci va nous permettre effectivement la gauche de présenter également notre vision alternative, nos politiques de façon de façon plus cohérente également, mais également avec plus de confiance et de militantisme également. Merci beaucoup Barbara. Oui, merci à vous Kate. Et nous attendons la conférence de Berlin en espérant que nous puissions effectivement le rencontrer en présentiel hein. et puis, que nous puissions analyser toutes ces questions ensemble hein. et avancer avec des stratégies communes également. Je passe maintenant la parole à Esther. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Gala et Kate, euh, donc cette hégémonie culturelle. Hein. Et de la perspective maintenant de l'Europe de l'Est, on peut dire que c'est un peu contradictoire, mais je dirais que depuis 1999, on voit effectivement des investissements de plus en plus forts et des pensées de gauche également. On voit ce qui s'est passé à Fukuyama, par exemple, mais on voit qu'il y a des leçons positives également à retirer pour le futur également de l'Europe de l'Est et notamment pour la gauche européenne. Et on voit que ceci a un impact également global. Hein. Le socialisme qui n'est pas celui que nous avions choisi dans le passé. Et donc, les partis communistes européens, certains euh, ont eu un déclin, mais également d'autres qui sont avancés de plus en plus. Et si on voit un petit peu ce qui se passe pour les pays de l'Europe de l'Est, ce qui se passe avec les pays plus euh, révolutionnaires comme euh, l'Hongrie, cette... Euh, par rapport également à l'antocommunisme la criminalisation également par rapport aux idées de gauche. Et donc, ce que je souhaiterais souligner ici, c'est que euh, nous devons penser également au niveau du nationalisme, mais pouvoir connaître un peu mieux également ce débat et apprendre avec ce qui s'est passé euh, pendant ces 70 euh, dernières années en Europe de l'Est. Et donc, ici, la conférence qui a été également une inter conférence internationale, hein, et appuyée également par euh, le réseau euh, Transform, hein, et cette conférence essaie de voir euh, les, effectivement toutes les parties non capitalistes, hein, euh, les économies, euh, voir euh, quels sont les points... Euh, et les points que nous devrons euh, critiquer, mais également d'autres éléments. Et pour la gauche européenne, il est important d'avancer avec d'autres alternatives hein, et aussi de pouvoir accepter également certaines traditions culturelles européennes. Hein. Et même si ce ne sont pas des histoires de succès tout le temps, mais ce fut également des expériences que les pays ont avancées. Et Et pour être capable d'attirer l'attention également des personnes, des travailleurs, nous devrions effectivement voir d'autres alternatives pour le nationalisme, la question de la xénophobie, et également les solutions également de l'extrême droite. Mais je pense qu'il est important également non seulement pour mon pays, mais également pour l'Allemagne, c'est l'expérience que j'ai également, qu'il y a cette distance de plus en plus élargie par rapport à cette intelligentsia. Et on voit effectivement que depuis le début des années 2000, on voit qu'il y a des partenaires, mais ce n'est plus le cas. Les travailleurs ne souhaitent plus maintenant parler avec, au sujet de leur expérience ou d'autres. Et j'ai l'impression qu'il y a cette distance sociale, euh, également ce manque de confiance sociale, hein, et ce qui rend les choses encore plus difficiles. Hein. Et troisièmement, un autre euh, élément euh, que Walter a, a mentionné euh, la partie, euh, la formation politique, le Bildung allemand. Et c'est très important donc la tradition antifasciste également, et on voit que cette attaque globale contre le capital humain également, contre l'humanisme de façon globale, hein. on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, euh, avec euh, la partie euh, des, des, des, également euh, des, des facultés par exemple, euh, qui expressent effectivement euh, ce, euh, cette tradition et cette également ce mépris et encore une fois, c'est quelque chose qui doit être également appuyé parce qu'on voit que ceci est important, non seulement pour l'Europe, pour nous tous, mais de plus en plus, on voit que c'est critiqué, éloigné. Metanyahu, par exemple, on voit ce qui s'est passé, euh, euh, antisémitisme également euh, un peu partout. Et la question de la criminalisation également pour euh, l'Union soviétique, par exemple, cette tradition antifasciste également qui s'affaiblit par rapport à ce qui s'est passé avant et après l'Union soviétique, par exemple, avec tous les pouvoirs également de l'Est et qui doivent partager euh, toute cette partie et ce qui s'est passé en Macédoine également. Euh, donc, je pense... Que ceci affaiblit effectivement cette coalition et cette tradition antifasciste. Euh, J'ai vu des questions qui étaient posées en français, malheureusement je ne comprends pas le français. Donc nous allons les traduire, ne vous inquiétez pas. Je vais passer la parole à Walter avant de passer aux questions réponses et j'invite effectivement nos participants à poser leurs questions sur la messagerie. Dans les trois langues, donc euh, anglais, français ou espagnol. Et nous aurons donc le service d'interprétation simultanée. Walter, je, je pense qu'il y a ici deux dangers dans ce débat parce que, d'une part, c'est cette sous-estimation également de notre programme. Et moi-même, j'ai suivi ce débat, je ne sais plus maintenant, je dirais 20 ans. Et quand en 2014, par exemple, le Parlement européen qui a été constitué en disant, voilà, euh, ils ont 40 sièges, par exemple, au niveau parlementaire, ils sont divisés en trois groupes différents et maintenant, ils avancent justement avec un agenda, une agenda politique euh, commune. Mais même à l'époque, si on voit le nombre de sièges qui seraient éligibles également par rapport au groupe de l'extrême droite au Parlement européen, nous pourrions dire que c'est le même nombre de sièges qu'aujourd'hui. Qui était censé euh, par rapport à cette déclaration conjointe. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, il y a toujours cette différence, d'une part, entre les différents niveaux euh, des politiques institutionnalisées. Et le projet de et également, l'extrême droite est un projet depuis de, de très longtemps, euh, qui n'est pas uniquement pour les prochaines élections ou pour les prochaines dix années, c'est justement pour euh, structurer de façon ch de changer le contenu, le contenu politique, social de l'Europe, composée par des nations, des États-nations, euh, une Union européenne qui est quelque chose, euh, la combinaison de ces États indépendants, et ces différents niveaux doivent être pris en compte dans un contexte, et ça, c'est le deuxième danger. Un deuxième danger parce que nous sous-estimons justement les forces d'opposition. Si on affirme, par exemple, qu'ils ont été capables d'avancer avec euh, l'agenda des euh, partis politiques euh, plus ou moins général, ce n'est pas une question d'hégémonie culturelle, hein, parce que ce que nous avons dans tous les pays européens, nous avons des mouvements très forts qui s'opposent justement au racisme, qui, qui expressent leur solidarité vis-à-vis -vis des migrants. Mais cette lutte continue et ce racisme anti-musulman, par exemple, est un autre outil. Et encore une fois, ce qui se passe au niveau personnel, euh, ne montrent pas effectivement directement sur euh, les différentes politiques euh, institutionnelles. En Autriche, nous avons eu également des élections présidentielles et cela, nous avons eu trois tentatives justement d'avancer avec ces résultats. Et le résultat final, c'est que 55% des Autrichiens qui ont voté pour un candidat vert parce qu'ils s'opposaient justement. À cet agenda euh, antiraciste qu'ils avaient. Et quelques années euh, plus tard, le gouvernement a été formé justement en fonction justement du Parti conservateur, même si la moitié de ces membres du Parti conservateur et de l'électorat ont voté pour le président progressiste. Alors, qu'est-ce que cela nous montre? Eh bien, cela nous dit que uniquement une moitié de la vérité euh, apparaît qui est voté par les citoyens, et l'autre moitié, c'est ce que disent les élites, effectivement. Et je pense que nous devons comprendre ceci, comprendre ce paradoxe de cette démocratie néolibérale également. Et le deuxième message que je souhaiterais partager avec vous se tient avec la question également culturelle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Kate quand elle dit que euh, vous avez ce discours euh, qui, euh, maintenant, et, et promeut également par, euh, euh, et exercé par euh, la pandémie euh, avec les mouvements euh, antiracistes également, mais ce n'est pas uniquement en termes de, de faire partie du message idéologique également de l'extrême droite, mais pour créer justement ces bases pour euh, ce nationalisme également qui fait partie maintenant d'un instrument de l'extrême droite hein, pour cette conscience politique publique. Mais c'est une question dialectique également. Et ceci donne la possibilité pour que nous puissions également nous unifier et nous unir de façon plutôt progressive. Et c'est quelque chose, effectivement, qui, porte, qui nous est porté à cœur, en tout cas. Voilà. Pour résumer, je dirais que je suis très content de voir que, de plus en plus, nous essayons d'établir ces instruments euh, communs et nous analysons notre programme politique. Mais nous devons être encore plus précis et voir ce qui se passe dans la plupart des pays, notamment ce régime néofasciste, par exemple. Dans certains pays, le néofascisme, par exemple, qui euh, se base sur la coalition des différentes... Euh, de, de l'Église catholique, par exemple... Dans d'autres parties de, de l'Europe, on voit l'opposition également contre l'extrême droite qui se base sur ce sentiment de massive également de l'Église catholique qui ne souhaite pas avoir cette idéologie anti-humaniste dans leur pays. Donc, les choses sont très complexes. On voit qu'il y a des opportunités direct, mais à la fois, c'est un défi énorme également pour la gauche européenne, non seulement d'avancer avec des propositions politiques et des alternatives politiques, mais également cette partie euh, cosmopolite et cette interprétation également de ce que peut faire de cette crise capitaliste. Merci, merci beaucoup, Walter. Voilà, nous avons maintenant deux questions sur la messagerie et... Je souhaiterais juste rajouter une ou deux questions de mon côté. Alors, pour Esther tout d'abord. Esther qui euh, nous parle donc euh, sur la question du musée de terreur créé depuis 2000 par Orban euh, et la place Liberté, la euh, place Liberté euh, falsifiée, l'histoire. Euh, je crois que c'est à Budapest, une place à Budapest en 2013. Hein. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus, Esther, sur cette question? Euh, une question également pour vous, Esther. Vous avez parlé d'une coalition plus élargie euh, contre Orban et qui inclut également l'extrême droite. Pour vous, Walter, est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu également à ce, à ce sujet? Et après, j'avancerai avec la deuxième question qui est très intéressante, elle aussi. Oui, merci. Alors, pour euh, la maison, le musée de terreur, euh, ce n'est pas effectivement uniquement ici en, en Hongrie, dans les pays baltiques également, et je pense que l'Hongrie sera effectivement le pays plus euh, révolutionnaire à ce niveau-là, mais ce n'est pas uniquement dans notre pays qu'il existe. Hein. Et c'est une tentative également du gouvernement Orban. De pouvoir changer euh, la mémoire, la euh, mémoire historique également, du euh, socialisme, de la criminalité, euh, qui était censée effectivement de utiliser ce musée pour montrer cette partie également antifasciste, euh, cette sphère communiste, mais je pense que deux ou trois chambres qui sont liées également euh, à, cette, à ces matières, donc c'est plutôt impressionnant. Mais ensuite, ces changements, euh, fascisme mais ensuite communiste, donc euh, malheureusement, cela fait partie d'une tentative également de pouvoir euh, criminaliser effectivement cette partie du socialisme et la gauche également. Et il n'y a pas eu une grande résistance je, entre cela, mais je dois admettre également que ils se sont mis d'accord effectivement avec la partie de droite et les politiques également d'extrême droite, d'Orban notamment. Et les communistes, d'une certaine façon, doivent se concentrer et, et doivent être également mis à part de, de cette histoire hongroise. Et donc, ils acceptent effectivement ceci, cette terreur. Mais il n'y a pas eu de résistance là, par rapport à, cette, à ce mélange. Mais à, par rapport à la place Liberté, euh, qui, euh, on voit effectivement les victimes de notre pays et de l'Union soviétique euh, également. L'Hongrie qui a été effectivement pour plusieurs raisons, d'ailleurs le dernier a dit également d'Hitler de, de et l'Holocauste qui n'a pas aidé effectivement les autorités hongroises euh, et notre armée à l'époque. Hein. Et d'ailleurs, il y a un très bon film euh, à ce sujet qui montre euh, justement euh, la partie euh, hongroise et cette, ce partage de culpabilité. Euh, euh, et cela montre effectivement ce, ce pont euh, qui était pour cette persécution également, euh, notamment avec les, les, les, les Juifs, etc. et leurs propriétés. En fait, je pense qu'il y a ces deux parties ici. Donc faire face également à cette réalité historique euh, et les leçons que nous avons apprises également. Mais l'opinion globale et du gouvernement, l'Hongrie doit être vue effectivement comme une victime, hein, de la dictature. Euh, et donc les Hongrois puissent se libérer effectivement de cette culpabilité. Et évidemment, les personnes préfèrent cette interprétation par rapport à la question de la culpabilité. ou de se faire face à la réalité, à la vérité. Et même s'il y a cette partie intellectuelle qui essaye de, de, de, de, de, de cacher cette, cette vérité historique, hein, il y a également cette tentative également du, des différentes parties euh, de gauche également et également de l'extrême droite d'avancer et de faire face à ces événements tragiques également avec plusieurs interprétations. Alors, je vous disais qu'il y a également l'urban qui était appuyé par Corbush et ensuite en 1994, 93-94. Il a changé effectivement de partie donc, de la gauche libérale par le central et ensuite récemment également de l'extrême droite. Donc, euh, effectivement, sont d'un parti central à l'époque. Et Orban a fait plusieurs tentatives également de changer depuis les années 90, par Turkan également, et le parti de l'Hongrie qui euh, essayait de faire en sorte de se maintenir vivant avec cette partie antisémitisme également, avec plusieurs forts, euh, et forces également nationales. Mais plus tard, euh, Orban a changé et déjà en 2006, son parti qui a changé également pour les forces hongroises euh, plus élargies, donc euh, ils essaient plutôt d'avoir une, une partie nationaliste d'Orban, donc vers l'extrême droite euh, et en fait, euh, on voit qu'aujourd'hui, il essaye effectivement de, être, de se présenter comme un, un, un parti plutôt modéré. Je ne sais pas s'il a réussi effectivement à, à réunir et à collecter. Euh, tout cet, cet appui également euh, pour son propre terrain, en fait. Merci, Esther. Et dans votre introduction, vous disiez également qu'aujourd'hui, cette collision plus élargie, euh, en fait, euh, contre, n'est-ce pas, et qui a été construite entre-temps. En fait, les quatre forces, effectivement, qui euh, sont réunies maintenant, et très présentes euh, pour ce, ce, ce parti plus modéré, euh, plutôt un crédit socialiste à maintenant, mais qui perd effectivement des, des électeurs euh, qui étaient effectivement euh, un parti vainqueur dans le passé, mais aujourd'hui, ils ont moins de 5 donc euh, c'est vraiment un changement incroyable. Mais il y a une autre gauche également, euh, plutôt néolibérale par Guccia euh, et qui est le plus, euh, un parti plus populaire euh, 15 à peu près, ensuite, euh, un autre parti établi également, un autre momentum également, encore une fois néolibéral, mais plutôt démocratique en tout cas. Donc, euh, donc euh, la gauche, la vraie gauche, effectivement, euh, on voit qu'il y a certains partis, mais euh, c'est vraiment très, très faible. Merci. Merci beaucoup pour ces euh, explications. Deuxième question que nous avons maintenant, Steven, pour améliorer les conditions sociales, est-ce que l'on peut effectivement désoudre ce mouvement? Donc, c'est une question déjà bien ancienne, il me semble. Et chacun d'entre vous pourrait peut-être donner sa contribution à, à ce sujet. Je ne sais pas qui est-ce qui souhaiterait commencer. J'ai vu que Gala qui a réagi, en tout cas sur la messagerie. Gala. Je peux peut-être essayer de répondre. Plusieurs études se concentrent sur les origines de l'explication du vote d'extrême droite ou de la participation d'extrême droite, la participation à ces mouvements d'extrême droite. Moi, je pense que la précarité a quelque chose à jouer. Oui, je pense que c'est assez évident. Nous comprenons assez facilement pourquoi les populations voudraient voter pour l'extrême droite, le manque de liens sociaux également est probablement une des raisons principales. En tous les cas, les chercheurs, les leaders politiques sont d'accord sur, sur ce point. La précarité, ça reste un point commun. Et je dirais dès lors qu'un état fort qui pourrait empêcher que les travailleurs vulnérables ne basculent dans la précarité, un état fort qui empêcherait les entreprises, les sociétés libérales de continuer comme cela à créer cette concurrence entre les travailleurs français, les travailleurs ressortissants français et une main-d'oeuvre plus flexible, une main-d'oeuvre une main meilleur marché, une main-d'oeuvre essentiellement composée d'immigrants, voilà, ça ce sont les narratives évidemment utilisées par l'extrême droite et cela fonctionne, on voit vraiment là, ces conditions matérialistes de cette narrative. Ça rend cette narrative crédible. Effectivement, euh, les citoyens vivent dans la précarité. Ils ont le sentiment que leur emploi, quelque part, leur sont volés par les travailleurs migrants. Et donc, c'est une idée vraiment qui est bel et bien présente là dans l'esprit de la classe euh, ouvrière. Nous aurions besoin d'un État plus, euh, plus plus fort. Je pense qu'il faut tenir compte également de la mise en œuvre euh, géographique. Il faudrait euh, empêcher euh, cette dichotomie entre les zones rurales et les zones urbaines, notamment par rapport à l'utilisation des services publics. Nous voyons que parfois dans certaines régions les seuls services publics et eh bien c'est la police c'est le commissariat il n'y a pas de lieu culturel par exemple il n'y a pas de lieu de rencontre prévu dans certaines régions dans certains endroits donc effectivement moi je dirais que le rôle de l'État est vraiment une nécessité absolue. Les programmes de la gauche doivent se montrer vraiment très, très sérieux et très fort par rapport au rôle de l'État. Merci beaucoup, Gala. Je vois que nous avons reçu une troisième question. Merci également à nos collègues interprètes qui traduisent ces questions. Alors, c'est une question par rapport à l'hégémonie culturelle de la droite. Effectivement, comme nous l'avons entendu elle n'est pas vraiment encore acceptée, mais il faudrait peut-être repartir sur la base de la composition des classes. Aller au-delà du salariat, mais sans la négliger. Voilà, je pense que là, c'est un, un point peut-être abordé par les travaux de recherche réalisés par Walter et, et Esther également. La composition des classes de la droite, Gala, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être prendre la parole également sur ce point. Oui, effectivement, quelqu'un d'autre peut prendre la parole mais effectivement, j'en reviens à ce que je disais précédemment, la précarité. La précarité, forcément, joue un rôle important. Je sais que des études se sont concentrées ou ont essayé d'analyser les raisons pour lesquelles on vote pour l'extrême droite. Euh, il y a effectivement la condition de classe qui déclenche ce choix électoral. Ce sont des gens qui sont confrontés vraiment à d'énormes difficultés, comme Esther l'a dit. La gauche a perdu euh, une grande partie de la classe ouvrière. Et donc voilà, ils ont basculé finalement dans l'électorat soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, je pense que les études qui se penchent sur la question devraient vraiment être encore plus précise, euh, réfléchir à ce travail de transformation également qui euh, crée des expériences assez différentes au niveau du travail. Nous le voyons d'ailleurs avec le néolibéralisme. En France, par exemple, les travailleurs des industries, par exemple, eh bien aujourd'hui ils sont transformés par le néolibéralisme. Je pense que les études qui vont être réalisées devraient être encore un petit peu plus précises sur euh, cette situation et aborder peut-être le domaine logistique du travail. Et très souvent, vous savez, il ne s'agit pas ici de grandes sociétés, de grandes entreprises, hein, ce sont plutôt de petites sociétés au niveau local. On voit la structure des travailleurs, la structure du capitalisme. Je cherche un petit peu mes mots ici, dit l'oratrice. Cette approche matérialiste est encore très pertinente pour comprendre le vote d'extrême droite. Il faut qu'il soit très précis parce que chaque travailleur jouit d'une expérience différente. Et donc, il est vraiment très difficile vraiment, de cibler l'expérience professionnelle qui va déclencher un vote d'extrême droite. Voilà, ça c'est peut-être la difficulté sous-jacente aux approches matérialistes. Les approches post-matérialistes se concentrent sur le vote en tant qu'expression d'un sentiment, en tant qu'expression vraiment d'une émotion, la peur, la haine. Ces approches ne me semblent pas suffisantes. Parce que chaque vote, forcément, repose sur des motivations de nature euh, émotionnelle. Et considérer le vote d'extrême droite comme étant le seul qui repose sur des émotions euh, me semble ouvrir la porte vers une spécialité et ça nous empêche de voir que le capitalisme, le néolibéralisme, ont produit des conditions matérialistes qui déclenchent ces émotions qui euh, vous font penser que les migrants sont ici pour venir vous voler votre emploi. Il y a donc là une approche émotionnelle qui, euh, malheureusement, nous empêche véritablement de voir le rôle de la structure économique et la façon dont elle est façonnée. Merci beaucoup, merci infiniment, Gala. Je passe la parole à Walter maintenant. Je pense que le mot-clé ici dans ce débat, c'est l'interprétation. Si vous regardez les conditions de travail d'aujourd'hui, eh elles sont comparables aux conditions de travail du 19e siècle finalement. Sans aucune sécurité sociale, vous pouvez être licencié d'un jour à l'autre, vous avez beaucoup de mal à planifier votre avenir, euh, vous ne pouvez pas non plus garantir l'avenir de vos enfants, donc, c'est une véritable précarité ici que l'on observe et c'est une perte vraiment de droits sociaux, c'est une perte de la dimension sociale. Voilà donc ce que nous avions vécu il y a peut-être 100 ans et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même situation. Donc, il faut vraiment travailler sur les relations également dans le domaine de l'emploi. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait euh, que cet état de précarité a euh, débouché sur le mouvement socialiste et le mouvement travailliste au 19e siècle. Donc, essayons peut-être d'expliquer pourquoi, aujourd'hui, eh ces mêmes conditions semblent plutôt alimenter l'extrême droite plutôt que le mouvement socialiste. Voilà, donc je pense que cela dépend de l'interprétation. Nous devons également être honnêtes, les uns avec les autres, en ce qui concerne l'interprétation de la gauche, ce n'est pas une narrative, c'est une analyse. Eh bien, je pense que cette analyse de la gauche n'est pas suffisamment forte pour convaincre les populations, les citoyens, qu'il y a une alternative à l'extrême droite. Il y a également toute cette histoire de confrontation de classe aussi. Bon, lorsque l'on parle de classe, il y a forcément les dominants et les opprimés. Euh, et donc, cette euh, classe se considère comme étant une communauté religieuse, par exemple. Et donc, de nouveau, euh, c'est une question d'interprétation. Par exemple, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un ouvrage capable d'analyser la façon dont la valeur d'excédent est créée dans ce nouveau néolibéralisme numérique. Il existe euh, beaucoup de livres qui décrivent l'économie de plateforme, mais en revanche, il y en a très peu qui essayent vraiment d'établir des liens entre les différentes observations, entre cette théorie capitaliste qui décrit la façon dont ce que vous allez vendre sur le plan individuel, comment cela se transforme en valeur d'excédent. Je pense que ce sont là les préconditions à la création de ces différentes classes. Je pense que c'est ce qui se trouve finalement en toile de fond et qui pousse les gens vers cette situation de concurrence. Pour terminer, je pense qu'effectivement l'interprétation, l'analyse sont des mots-clés. N'oublions pas que nous avons la possibilité ici de proposer non pas une narrative, mais bel et bien une analyse saine. Voilà ce que l'on entend chez les autres, c'est peut-être une narrative, mais nous, nous proposons une analyse, c'est différent. Ensuite, dans le domaine de la culture, là également, on parle de la musique, de l'art. Oui, effectivement, la culture, c'est cela aussi, mais pas que. La culture est là également pour créer un espace dans lequel on a la possibilité d'aborder la réalité du capitalisme contemporain, ce n'est pas uniquement un combat artistique, c'est également un combat euh, intellectuel, scientifique, à savoir qui va proposer l'analyse la plus scientifique, qui va faire la proposition la plus scientifique, de façon à créer une unité, une identité euh, sur euh, cette base matérialiste, comme Gala l'a très bien dit. Merci beaucoup, Walter. Kate, et puis ensuite, Esther. Merci beaucoup. Ce que nous voyons dans les médias, essentiellement, c'est essentiellement un débat qui essaye de voir pourquoi tant de forteresses travaillistes sont passés du côté conservateur dans différentes circonscriptions. Il y a donc cette discussion sur le soutien de la classe ouvrière au Parti conservateur. Pourquoi est-ce ainsi Et Cela fait partie effectivement de ce débat qui a vu le jour également dans le cadre du Brexit. Vous avez euh, ces classes travaillistes qui sont passés du comté conservateur, qui ont voté pour le Brexit. Et donc, on a vu que la, la gauche a été un petit peu en retrait. C'est une terminologie que l'on entend un petit peu partout, pas uniquement chez nous, en Angleterre. Nous savons qu'effectivement, nous voyons ce que Margaret Thatcher a fait dans les années 80. C'était presque une première phase ici de néolibéralisme. La désindustrialisation de cette période néolibérale, la déréglementation, l'écrasement des syndicats explique peut-être pourquoi la gauche est si faible au Royaume-Uni. Nous avons vu que les syndicats et leur force en tous les cas euh, a quasiment été détruite euh, à cette époque dans les années 90 et ils, les syndicats au Royaume-Uni ont beaucoup de mal d'ailleurs à remonter la pente, nous le voyons d'ailleurs encore aujourd'hui. Si vous tenez compte de cette situation, si vous l'ajoutez au fait que Blair a essayé effectivement et également de remonter la pente, mais ils ont quand même suivi des politiques néolibérales. Ils ont vraiment embrassé ces politiques également néolibérales. On comprend très bien pourquoi finalement cette classe ne vote plus le parti travailliste aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement qu'ils adorent les conservateurs, mais ils savent très bien qu'ils veulent donner leur soutien à un parti qui va les aider. Ils ne vont certainement pas donner leur soutien à un parti travailliste qui n'a au cours des dernières années jamais rien fait pour défendre leurs intérêts. Nous voyons maintenant ce que Boris Johnson a fait dans un contexte évidemment de lutte contre les immigrants. On voit là qu'il essaye de parler d'un nouvel agenda, euh, en fait on sait très bien que dans le nord du Royaume-Uni bien tout le monde déteste Londres. donc il essaye là de relever un petit peu le niveau par des projets d'infrastructure, par exemple, des lignes ferroviaires, de nouveaux bâtiments, également, tout cela est peut être très bien, oui, certainement. mais qui va? Euh, faire des bénéfices parce que maintenant on parle de la corruption du gouvernement conservateur, surtout depuis le début de la pandémie, ils ont vraiment pu euh, euh, empocher là euh, des millions et des millions lorsque l'on pense à la privatisation des services de soins de santé par exemple. Donc, on voit que ce sont les mêmes grandes sociétés qui euh, font des bénéfices. Walter a fait référence à l'économie des plateformes, la précarité, nous nous appelons cela en anglais la gig economy, l'économie des petits boulots, des, des petits emplois. Nous voyons très bien que cette économie se poursuit et ceux qui sont les plus touchés par cette économie ou qui y participent, ce sont les jeunes précisément et euh, essentiellement les travailleurs migrants puisque là, voilà, normalement, ils sont anti-conservateurs et je sais que Jérémy Corbyn a mené campagne dans ce domaine. C'est quelque chose vraiment de très très intéressant, euh, effectivement. Voilà, je ne sais pas si on a pu faire un travail sur la question de l'âge et de la démographie. Ici, euh, je vois si c'est vraiment étayé par des chiffres. Mais nous voyons la situation telle qu'elle est, nous voyons que ce sont les jeunes, les jeunes ne soutiennent pas les conservateurs, ils ne sont pas racistes évidemment, ce sont plutôt les générations plus âgées qui semblent être piégées dans cette philosophie de droite et d'extrême droite. Et puis, effectivement, par rapport à ce que Esther a dit, euh, le fait de mettre sur un pied d'égalité le fascisme et le communiste et ce révisionnisme, eh bien, nous l'avons eu également ici, chez nous. Actuellement, nous sommes en train de réhabiliter l'idée de l'empire. <rire> euh, C'est ce que l'on entend là maintenant. Eh bien voilà, on est en train d'entendre maintenant des voix s'élever pour dire que ce que nous avons fait par le passé, c'était très bien. On, on essaye de réinstaurer cette philosophie du colonialisme également, de, de l'impérialisme. Euh, c'est ce que l'on entend un petit peu dans la narrative également de Boris Johnson. Donc, euh, c'est un véritable défi parce que, comme vous l'avez dit, Esther, euh, l'intelligentsia libérale, euh, on le voit dans nos universités. Nos universités sont vraiment euh, mises à mal maintenant. Merci, merci infiniment, Esther, je vous en prie. Alors, je voudrais peut-être réagir à la question. Je suis ravie d'entendre ce qui se passe au Royaume-Uni. Malheureusement, en Hongrie, d'après mes recherches, les jeunes sont beaucoup plus nationalistes que les générations précédentes. C'est bien dommage, d'ailleurs. Pour l'intelligence, c'est peut-être différent, mais malheureusement, chez nous, en Hongrie, les jeunes sont anticommunistes. Il semblerait qu'ils seraient plus enclins à soutenir les positions d'extrême droite, malheureusement, que leurs parents ou que les générations précédentes. Et ce concept de classe, c'est un concept qu'il faut vraiment révoquer. Nous avons vu toutes les transformations, euh, tous les changements. Il y a eu évidemment l'arrivée de la numérisation, de l'économie numérique. Donc oui, effectivement... Je pense qu'il y a là vraiment un travail intellectuel important à réaliser dans ce domaine. On voit qu'effectivement, il y a encore de l'exploitation, hein, effectivement. Moi, je voudrais ajouter une autre dimension, l'importance de la communauté. Moi, je pense qu'il est important de renforcer la notion du vivre ensemble, la notion de la Communauté, vous avez des grandes entreprises avec 1000 travailleurs. Il faudrait vraiment essayer de mettre en place cette notion de la communauté. C'est une idée qui est renforcée par les travaux de recherche. Les partis communistes euh, en Europe ont maintenu ces positions artificielles. Et puis ensuite, il y a eu un choc vraiment pour ces anciennes classes euh, ouvrières, pour ces anciennes communautés. Il y a eu la désintégration, les éclatements, Je pense que bon, les travailleurs ont quand même pu travailler un petit peu mieux que par temps de guerre, par exemple. Mais ce, cette notion de la communauté doit être renforcée. On voit que du côté de la droite, eh bien, c'est plutôt l'individualisation, la course à l'emploi, la course au logement également. Donc, cette notion de la collectivité, cette notion de la communauté, ce sont là des mots extrêmement euh, forts. Moi, je pense qu'il est important vraiment de réfléchir à cette notion de la communauté. On peut penser au régime euh, nazi. Bon, je sais bien qu'on ne peut pas faire de parallèle parce que c'était deux époques différentes. Mais par rapport au chômage, par exemple, on voit que les nazis ont renforcé finalement cette notion de ce qui était commun. Ils ont essayé de réinstaurer cette idée de la communauté de façon très brutale, certes. On voit qu'il y a un ouvrage vraiment rédigé qui est très, très intéressant. Cette idée de la Gemeinschaft est une idée effectivement très intéressante. C'est un point de l'histoire ici. Et cette idée de la communauté, de la Gemeinschaft, était une idée très crédible pour les travailleurs, plutôt que cette idée de classe. Voilà, c'est quelque chose de très important. Je suis... D'accord avec ce que Kate a dit, peut-être que l'extrême droite gère très bien les réseaux sociaux par exemple, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir organiser euh, vraiment les travailleurs hein? C'est vrai qu'ils utilisent énormément les médias, les réseaux sociaux. Je voudrais également ajouter quelque chose à ce que Walter a dit. Ce n'est pas uniquement une question intellectuelle, la création de nouvelles classes. Je pense qu'il est important de communiquer quelque chose qui soit crédible. Parce que voilà les, les nazis, par exemple, étaient excellents là, pour faire passer des messages. Ils utilisaient tous les médias possibles, la radio, évidemment, à l'époque, l'organisation de rassemblements de masse, etc. Merci beaucoup, Esther. Comme Walter l'a dit dans son propos liminaire, effectivement, le fait de pouvoir se rassembler en présentiel, c'était effectivement une, une qualité hein, pour notre travail, pour la communauté antifasciste. De façon générale, c'est un besoin humain, évidemment, ne pas être toujours en train de se rencontrer de façon virtuelle. Bien, je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de notre webinaire. J'aimerais très sincèrement vous remercier toutes et toutes. Merci infiniment pour vos interventions. Merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue avec nous. Il était vraiment très intéressant de, de suivre ce débat et de vous entendre. J'espère très sincèrement que nous aurons la possibilité de poursuivre cette discussion l'année prochaine, en présentiel, enfin. Et j'espère que nous aurons la possibilité vraiment d'échanger d'approfondir nos débats sur toutes ces questions vraiment euh, nécessaires et d'approfondir également les stratégies qui doivent être mises en place pour lutter contre l'extrême droite et pour lutter contre le fascisme en Europe aujourd'hui. Merci, merci infiniment aux organisateurs également euh, de du parti de la gauche européenne. Merci infiniment pour l'excellente préparation technique. Merci également à l'équipe des interprètes. Nous vous remercions également Merci beaucoup pour le travail d'interprétation et de traduction également des messages dans le fil de conversation. J'aimerais maintenant vous demander de vous inscrire à la newsletter de la gauche européenne et de Transform, évidemment. Et sans plus attendre, je vais lancer maintenant la diffusion du petit film dont je vous parlais, La, culte, la culture, la culture est vraiment tout dans notre vie, la culture théâtrale. Art, les arts du spectacle sont très importants également et ce sera également un, un chapitre très intéressant dans notre webinaire. Merci, merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.